Quand j'avais 20 ans, Lausanne se divisait en deux catégories. Soit était Dolce Vita, soit était Mad. Bah ben, moi j'étais Mad. Et alors devant l'entrée du Mad, ce qu'on entendait à travers le mur, c'était Et tout à coup quand la porte s'ouvrait, ça faisait quand la porte se refermait. Bah ben, ouais. C'était le début de la house, ce pas exactement ce que je préférais, mais c'est comme ça la vie. Souviens-toi du bruit des années 90.